La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité politique reste en vedette dans les journaux ce jeudi 27 avril 2023. Réumi Cotéan s'intéresse principalement au dialogue avec les forces vives de la nation pour nous apprendre que le président salle insiste, titre qui barre la une de ce journal qui renseigne dans ses colonnes que le chef de l'État, après avoir lancé un appel au dialogue à l'occasion de la corité, a réitéré cette volonté hier à l'occasion de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Un appel de plus qui le rapproche davantage de son prédécesseur, Métrape de Wade, qui, en son temps, avait lancé au moins une bonne vingtaine d'appels au dialogue, fait remarquer Réumi quotidien. Le journal observateur livre pendant ce temps les vérités de De Croix sur le dialogue national. Il estime qu'il est plus courageux de se faire face et se parler que de s'invectiver à distance. Nul n'a besoin de cette atmosphère délétère qui sape à terme les bases mêmes de la paix civile et de la stabilité du pays, ajoute le secrétaire général de Andujov PADS. Le leader de PASTEF pendant ce temps annonce dans Vox Populi la disponibilité des résultats d'analyse qui confirment bien la tentative d'assassinat sur sa personne perpétrée par des éléments des FDS. Sonko viole encore une fois le respect dû à nos FDS en les accusant sans en apporter la preuve, réplique le porte-parole du gouvernement qui s'insurge dans ce journal. Contre ces propos, d'Ousmane Sonko et Vox Populi ne manque pas de rappeler ce que le procureur général de Dakar disait de cette tentative d'assassinat partant de yargassi à son dossier médical qui ne parle que de l'asthme en passant par l'écharpe imbibée de vinaigre. Mais Sonko persiste et signe, nous apprend Libération tout comme le Tamwe où le leader de Pastef dénonce une tentative d'assassinat suite aux résultats des analyses faites sur ses habits et le quotidien déduit de ses accusations contre les FDS que Sonko teste la justice. En effet, il annonce dans ce journal une plainte à l'international El Malik a été inculpé pour les mêmes affirmations, rappelle le journal de Madiam qui fait état de questions sur la suite du dossier. Le journaliste Babakar Touré, directeur de publication de Keoulo, lui connaîtra la suite à donner à son dossier ce jour. À l'issue de son déferment, nous apprennent plusieurs journaux qui informent aussi de son placement en garde à vue hier à la division des Investigations Criminelles. Et Après son audition à la DIC hier et la projection de son live, le directeur de Keoulo a assumé tous ses propos. Et et sur sa position face à Frédéric Nappel. Rapporte Libération qui nous apprend dans l'affaire du corps sans vie retrouvé calcénée à Kermakoumbadjop que le meurtrier présumé d'Awaba est tombé. Et l'observateur dévoile les indices graves et concordants contre l'homme qui avait fait la découverte. Considéré aujourd'hui comme le principal suspect, il a été arrêté, nous apprend le journal du groupe Futur Média et nous revenons dans le journal Libération qui nous apprend l'arrestation de Dr. Sophie Gaille pour consultation médicale sur les réseaux sociaux prescription de médicaments, vente de médicaments, entre autres. Elle a été interpellée par la sûreté urbaine hier en même temps que son assistant dans l'appartement qui lui servait de labo renseigne ce journal qui souligne qu'elle avait juste entamé une formation qu'elle n'a finalement pas continuée. Les journaux continuent de s'intéresser à l'alliance Maki-ID, notamment Wolf Quotidien, qui dresse dans sa livraison du jour le bilan de ce compagnonnage. LAS aussi tente d'établir les comptes et mes comptes du compagnonnage Maki-ID pendant que Sud Quotidien fait état de Œuvre tous azimuts en direction de la présidentielle du 25 février 2024. La candidature de Macky Sall constitue en suspens Savama orchestré, pointe ce journal qui présente Ousmane Sonko comme l'hydre Idriss Seck, le phénix Khalifa Sall, la force tranquille et Karim Wad, la dernière route secours. Barthélémy Diaz, lui, veut réinventer la capitale, nous apprend critique et c'est à travers le projet Dakar Binubok. Les quotidiens nous en dit plus et dévoilent l'observatoire citoyen de la ville de. Dakar ainsi que les nouvelles bases de la gouvernance de Barthélémy Diaz. Militant pour une gestion collective et citoyenne de la ville de Dakar, le maire de la capitale invite aussi à faire de Dakar un territoire où ses acteurs se parlent. Beaucoup de journaux parlent de la nomination d'Abdoulaye Dufsar au Il quitte par conséquent l'hémicycle, souligne le quotidien. Restons justement à l'Assemblée nationale qui se met à jour selon Besbi le jour qui nous apprend la convocation du bureau ce vendredi. Question d'actualité orale, commission d'enquête haute cour de justice, entre autres, seront sur la table sur un croix au journal Ougu Marius Sagna qualifie de cadeau empoisonné l'ordre du jour. Et dans sa livraison du jour, enquête se penche sur le Conseil économique, social environnemental et constate à l'arrivée une institution chahutée. Le cso a connu quatre présidents en cinq ans, souligne ce quotidien qui dévoile les dessous d'une lutte de pouvoir. Le quotidien national Le Soleil, pour sa part, livre les directives du président de la République sur le recensement, l'entretien routier, la formation professionnelle et la fonction publique. Et dans les échos, Macky insiste sur la discrétion professionnelle dans la fonction publique. Au moment où dans l'info, des médecins posent le diagnostic de la prise en charge des patients, du traitement, des erreurs médicales, entre autres, et Direct News nous conduit dans les hôpitaux de Saint-Louis et Podor pour nous apprendre que les patients y sont sevrés de scanners. Les scanners qui sont d'une grande utilité pour détecter certaines pathologies graves sont en panne depuis plusieurs semaines à Saint-Louis et inexistants à Podor indique ce quotidien. Revenons dans le quotidien Réumi qui signale un redressement fiscal concernant Arona Kumbando Fendjouf qui a reçu une facture de 86 millions de francs CFA. Une pluie d'hommages sur le professeur Malik Ndiaye pendant ce temps est livré par beaucoup de journaux. Un ultime hommage à un combattant rapporté par critique et le quotidien fait ses adieux à un garmi. Enquête pleure un intellectuel massif et sur le quotidien un combattant de la liberté. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture